Pour aider à vivre en mot de keto ou tôt sans se prendre la tête alors si c'est un sujet qui vous parle si vous vous intéressez à l'alimentation euh, n'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains épisodes nous sommes en période officiellement hein? <rire> nous sommes en période de, de, de printemps ici et c'est la période de grand nettoyage beaucoup de personnes certaines personnes prennent ça vraiment au sérieux et font vraiment le grand ménage du printemps, nettoient les choses à la maison, les des choses qui se sont accumulées durant euh, l'hiver, euh, font la euh, décoration, pensent à planter des fleurs, des plantes, ces genre de choses. Et euh, moi, ce que je vous propose, c'est de faire aussi le grand ménage dans notre corps, de nettoyer le corps, parce que durant euh, l'hiver, l'expérience montre que on mange euh, les, les, les nourritures reconfortantes euh, parfois on mange un peu plus pour justement passer à travers l'hiver des euh, repas un peu plus lourds et c'est pas une mauvaise chose c'est juste pour okay? pour la période, pour la saison et souvent on, il peut arriver qu'on prenne un petit peu de poids pas toujours pas forcément mais parfois ça peut arriver et donc rendu au printemps c'est le bon moment de faire le nettoyage et le nettoyage, c'est pas toujours forcément pour perdre du poids, mais c'est vraiment pour comme juste, juste se nettoyer. Et euh, euh, si vous me suivez depuis un bon bout, vous savez que je suis une très très bonne adepte du jeûne. Le jeûne a des vertus comme vraiment fantastiques. Vous pouvez regarder, faire vous-même vos recherches pour voir les bénéfices du jeûne sur la santé. Et moi j'aime vraiment vraiment le jeûne, c'est pour ça que euh, j'ai décidé il y a plus de deux ans de, de l'avoir comme dans ma, ma, ma routine, si je peux te dire, en, en appliquant le, la méthode du 16-8. La méthode du 16-8 c'est que pendant 16 heures, je ne mange pas et je mange une période de 8 heures par jour. Et tout ce que je fais en fait, c'est juste de, de sauter le petit déjeuner et de manger autour de midi mon premier repas et le soir le deuxième repas donc ça j'ai décidé de l'intégrer pour pas à cause des vertus comme ça et eh bien mon corps il va enfin va se régénérer les cellules vont se régénérer petit à petit et puis voilà ça aide aussi à rajeunir en tout cas le jeûne a vraiment beaucoup de bons bénéfices mais parfois lorsque vous faites une méthode pendant longtemps le corps s'habitue et bon moi je le fais je continue à le faire pour les bénéfices sur la santé, pas tellement pour perdre du poids parce que je le fais depuis longtemps et je ne perds pas le poids parce que je fais le jeûne intermittent. Mais si votre objectif est de perdre et d'utiliser la méthode du jeûne pour booster la perte du poids, eh bien vous pouvez intégrer de temps en temps d'autres formes de jeûne et c'est de cela que je voulais parler rapidement dans cette vidéo. Et donc, l'autre forme de jeûne que vous pouvez intégrer, c'est la méthode du 16... Euh, du... <rire> je suis trop dans le 16-8. <rire> c'est la méthode du 5-2. La méthode du 5-2, c'est que vous mangez normalement pendant 5 jours. Et pendant 2 jours, vous mangez très peu. Des calories vraiment réduites. Et... Enfin, je pense que c'est moins de 500 grammes ces 2 jours-là. Et donc, voilà. Bon. C'est clair que pendant les 5 jours où vous mangez, normalement, il ne faut pas manger exagérément. Donc, c'est donc ça la méthode du 5-2. Ensuite, vous avez aussi euh, la méthode, ah oui, le jeûne alternatif. Le jeûne alternatif, c'est que vous mangez un jour, le lendemain, vous mangez pas, après vous mangez. Donc, mange, jeûne, mange, jeûne, mange, jeûne. Donc, un jour... Le jour où vous mangez, vous mangez normalement et le jour que vous ne mangez pas, vous pouvez prendre peut-être des boissons chaudes, du thé, du café, de l'eau et le lendemain vous mangez. Donc, on saute une journée sans manger en fait, c'est ça le jeûne alternatif, ça c'est aussi une méthode qui peut booster. Une autre méthode, c'est euh, la méthode de, de, du jeûne protéiné modifié ou Protein Spiral Modified Fast en anglais, vous pouvez aussi intégrer ça cette méthode là qui euh, mimique le jeûne parce que vous mangez en fait mais le corps comprend que vous êtes comme en un stade de jeûne juste parce que la quantité de glucides que vous ingérez est très très faible donc dans cette méthode là vous mangez plus de protéines, de viande notamment donc parce que la protéine de viande c'est comme zéro glucides pratiquement et donc l'apport en glucides est très très faible dans l'organisme vous diminuez aussi le gras ce qui fait que ça, ça, ça mimique, ça fait, ça fait comme si vous jeûnez, mais vous êtes en train de manger. Il y a cette méthode-là aussi, mais il faut savoir vraiment le faire, sinon on n'allait pas voir les résultats. Et puis, il y a aussi une méthode de jeûne qui est le BBB, en anglais, le Bacon, Beef and Butter. Donc, vous mangez du bacon, du, du bœuf et du beurre donc c'est en fait, c'est une version carnivore, une version assez extrême du, du keto où vous coupez aussi euh, beaucoup de glucides et c'est ça, c'est aussi une méthode qui triggers, qui, enfin, qui mimique un peu le jeûne, il y a cette méthode là et nous avons aussi d'autres méthodes un peu plus extrêmes où vous ne mangez pas du tout vous faites le jeûne qui peut être à l'eau, donc vous pouvez boire de l'eau pendant la période de jeûne et euh, cette, cette façon là, si vous buvez de l'eau, vous pouvez jeûner plusieurs jours Je pense que ça vous pouvez le faire pendant je pense 40 jours Ouais, un peu plus ou, en tout cas, vous pouvez jeûner longtemps <rire> Et euh, l'autre méthode, la version la plus extrême de tous les types de jeûne C'est le jeûne sec ou dry fast En anglais, vous ne mangez pas, vous ne mangez rien du tout, vous ne buvez rien du tout donc ça, c'est la version la plus extrême de tous les jeunes, le dry fast. Et il y a certaines personnes qui aiment beaucoup ça. Mais ça, ça doit être vraiment limité en temps. Euh, parce que je pense que passer un certain nombre de jours, vous pouvez vraiment avoir des problèmes de santé. Donc, en fait, moi, ma, ma position sur tous les jeunes en général, c'est que les jeunes, ça fait du bien. Mais, enfin, on peut les incorporer de temps en temps. Mais c'est bien de choisir une étape de jeûne qui peut être votre style de vie, un peu comme le jeûne intermittent qui ne fait pas du mal, au contraire vous apporte de bons bénéfices. Vous pouvez l'intégrer dans votre routine, dans le faire chaque jour et de temps en temps, si vous voulez, vous pouvez faire d'autres types de temps en temps par rapport à l'objectif que vous voulez atteindre. Et voilà, donc. En tout cas, c'est un peu ce que je peux donner comme euh, petit commentaire concernant les jeunes. Bien sûr, ce n'est pas l'avis d'un médecin. Non, moi, je partage juste euh, des petites connaissances que j'ai et aussi ma petite expérience. Donc, euh, voilà. Donc, euh, c'est ce que j'avais pour, pour, pour vous aujourd'hui concernant le jeûne. Parce que ce qu'il ne faut euh, pas oublier dans la, enfin, dans la perte du poids, c'est qu'il faut que les calories qu'on consomme, soit inférieur aux calories qu'on dépense. Si vous consommez beaucoup, enfin si ce que vous entrez comme calories c'est énorme, quelle que soit la façon de vous alimenter, même si vous faites keto, même si vous mangez, enfin tout genre de régime, de diète que vous voulez suivre, si ce que vous ingérez est très important par rapport aux dépenses énergétiques, vous allez prendre du poids. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui prennent du poids en mangeant keto qui prennent du poids en mangeant les carnivores qui mangent n'importe quelle diète parce que il faut s'assurer d'avoir un déficit mais le déficit il faut pas que ce soit un déficit qui vous cause des problèmes de santé il faut que ça soit juste un déficit modéré qui vous permet de vous garder en, en bonne santé et assure une perte de poids tout doucement et progressive moi je suis pas adepte de les grosses pertes de poids d'un coup parce que l'expérience montre que lorsqu'on fait ça on peut aussi reprendre rapidement. Bon, ça c'est ma petite expérience, mais bon. <rire> Donc, euh, c'est un peu ça. Je voudrais pas que cette vidéo soit plus longue. Donc, je vais vous laisser avec ça. En tout cas, dites-moi en commentaire si euh, vous avez des projets de nettoyage dans votre maison, dans votre vie dans votre corps. Je suis bien curieuse. Donc, moi, je vais voir euh, quelle méthode de nettoyage je vais implémenter. Et... Euh, oui cette semaine j'ai fait un taco, j'ai fait un taco keto, euh, c'était avec une, une petite touche dans la recette que j'avais déjà déjà eu à, à le faire une fois mais cette fois-ci j'ai juste ajouté un petit, un petit peu de farine de coco dans le fromage et le sillon, la farine de sillon et c'était vraiment très très bon. Donc c'est ça, je vous laisse avec cette belle photo pour vous saliver un petit peu. <rire> Alors n'oubliez pas de liker, de partager, ça pourrait aider quelqu'un. Et je vous souhaite de passer des bons moments. Et d'ici la prochaine fois, on continue, on continue à se nourrir que du bon. À bientôt.